Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'entrevue de validation ou bien l'entrevue d'explicitation. Bonjour, je suis euh, Mélène Meillard, je suis une infirmière de formation et depuis les sept derniers mois, euh, j'enseigne aux étudiants à la formation accélérée pour les PAB en CHSLD. Mélanie, j'aimerais ça savoir, pour commencer, qu'est-ce que tu voulais évaluer? Euh, bien, nous, ce qu'on voulait évaluer, c'est les concepts importants, les grandes lignes de la matière. Si ceux-ci avaient été bien compris, on sait qu'une matière bien comprise est un outil essentiel pour bien intervenir en milieu de travail. Okay. dans mon okay. contexte d'enseignante, euh, monitrice en stage, euh, c'est important de, de savoir s'ils connaissent bien euh, la matière. Donc, un, je me suis servi euh, de l'outil euh, des entrevues explicatives à, à distance. OK, c'est ce que tu as utilisé, tu as décidé d'utiliser ça à cause de la contrainte que tu avais, c'est ça? Effectivement, euh, ça m'a permis, euh, puisque durant la pandémie, il y a des milieux que je ne pouvais pas aller visiter, donc ça, je ne pouvais pas évaluer mes étudiants. Puis euh, l'entrevue explicitative euh, m'a permis d'évaluer en partie les objectifs de chaque compétence. Aussi, puisque l'entrevue était faite en, en Zoom, ça me permettait de voir les réactions, les gestes des étudiants, puis de savoir, entre autres, s'il y avait accès à de, de l'aide extérieure. OK. Enfin, dans le fond, tu t'es servi de l'outil de vidéoconférence un peu pour valider si c'était authentique. Exactement, parce que là, je voyais live... Euh, comme ça, euh, leur réaction à ma question, euh, les gestes quand ils m'expliquaient, ça m'a aidé à, à comprendre plus qu'un simple écrit. Euh, euh, ça complétait euh, le. Ils voulaient vraiment me montrer euh, qu'ils comprenaient bien, qu'ils se sont servis de leurs gestes, de leurs paroles, tout ça pour m'expliquer. Donc, ça, ça, ça me permet, ça me permettait de valider s'ils comprenaient bien la matière ou non. Sans, sans avoir été en présence pour pouvoir observer certaines, certaines actions qu'ils ont faites dans leur stage, qui était l'objet à évaluer en soi. C'est sûr que ça remplacera jamais euh, l'interaction que j'aurais pu voir, lui, avec le résident. Par contre, à cause de la contrainte euh, de la pandémie ou une contrainte... Euh, qui fait qu on, on, est limité, on, on est limité, on est limité. Euh, ça m'a ça vraiment permis de, de voir euh, si l'élève avait bien compris la matière qu'on lui avait enseignée. OK, parfait. Puis, puis as tu as eu des défis dans, dans, dans tout ça? Euh, il y a des étudiants, justement, qui n'avaient pas des bons outils de, technologiques, qui n'avaient pas une bonne... Euh, une connexion internet fait que des fois l'image affigeait. je devais mmh. répéter la question mais euh, on prend le temps mais on, justement l'autre défi c'était de limiter son temps aussi parce qu'on pouvait commencer des conversations puis passer à côté de l'objectif ouais, c'est pour ça qu'il faut limiter euh, son temps euh, puis finalement qu'est-ce qu'il il faut vraiment euh, tenir compte de l'environnement dans lequel l'étudiant fait l'entrevue parce que euh, dernièrement, j'ai fait une entrevue avec euh, une étudiante, sa fille est à côté, maman, maman, donc j'ai dû arrêter euh, l'entrevue parce que j'ai jugé que ce n'était pas le meilleur outil qui reflétait euh, son, son potentiel, là, sa, ouais. sa vraie note, dans le fond, Ce, là. ce, ce que je comprends, Mélanie, c'est qu'il faut vraiment être conscient de l'environnement dans lequel se positionne l'élève qui est évalué. Parce oui. que cet environnement-là, contrairement à l'école ou contrairement à quand on est en présence, ben on contrôle l'environnement d'évaluation. Là, évidemment, il faut être conscient du fait que l'environnement en, peut jouer. Puis là, toi, tu as décidé de reporter l'évaluation plus tard dans ce contexte-là. Moi, j'ai décidé de... Compléter parce que, quand même, j'avais réussi à faire une, une partie de l'entrevue okay. calme avec l'étudiante. Je lui ai demandé de poursuivre avec un courriel certaines questions. Okay. Puis, euh, ça, ça a bien été. Ce que tu avais évalué, c'était des éléments qui s'évaluaient de toute manière à faire ouais. une entrevue. Donc, ce pas nécessaire. Exactement. De OK. okay ouais. ben écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, de, de, ton, euh, de, ton, de, ton, de ton partage.